Allez, réconne Couvre à gauche Tu peux passer dans le bâtiment en face, tu crois Sinon, ouais, on prend la maison Ouais, c'est ce qu'on va faire On rentre dans le bâtiment Suivez! Test pour son test pour son Au sud je t'écoute! à droite, mais il y a beaucoup trop de monde! Je répète, on est passé oh. sur la droite, mais il y a beaucoup trop de monde! Au sud-est, tenez position! Faut moins les empêcher d'avancer! Ça marche, on a du renfort qui arrive là avec nous! Eh hey, continuez par là, nous on prend au centre Hamza avec moi Go Contact, à noir, sous l'escalier Pièce d'en face Ils sont deux Ouais, dans le bâtiment Je suis Je Dans la pièce du fond Grenade Il est out Ouais Ouais 3, 4, 5 Capturez-les Je vais m'appeler les flottons Darker Darker Putain, il est sourd Darker. On monte à l'étage Dis à nos gars de l'extérieur d'arroser les fenêtres Les fenêtres qui donnent côté pleine J'envoie, j'envoie. Je l'ai eu Au fond à droite, je l'ai eu Au fond à gauche je l'ai eu dessus, t'inquiète. Clean. Ici. clean On a état, à ton camp. Est long, On a l'étage Etage du Guillaume Guillaume c'est le point d'observation ici C'est le point d'observation Va août ici Ouais la plaine qui est au milieu, faut la prendre, les gars, le drapeau là. Celui qui est juste en face de moi. Ouais, je te couvre. Allez, avancez, les US, avancez. Drapeau pris. Joli, les gars. Allez, on prend position, on prend tous les bâtiments, on les tient. Périmètre de sécurité dans la plaine, cachez-vous au fond à droite, laissez-les venir. On doit faire 20 out. Et moi je veux deux snipers à ma position, ils sont où là les WST là Je vais faire de la place. Tu as du thé Oui, à la vente. Ouais. Tu me serres pas sur ma Euh Ici Tonton, pour la mission de protection de la maison. Je vois 5 tangos, je rappelle, 5 tangos qui s'approchent du pré-haut du fond. Regarde, regarde, regarde, regarde, regarde. que lui Que lui, ton canon il sort Ton canon il sort Ah, joli Ça fait 7 7 7 Bon. Oh. 9! Euh, 9, je eu. 9, 10 avec moi! 10! 10, 10 3, 2, 3. Que lui à droite! Ici, Tonton, pour ceux qui sont au respawn, ça arrive sur vous! Côté droite de la plaine, droite de la plaine, on a besoin que vous les sortiez! 4, 4, 4. On, garde. on garde! Ça attaque en masse, les gars! Euh, ici, euh, tonton pour Gilou, on a fait euh, 10 kills sur 20 qu'on doit faire euh, de la maison, donc on continue à, à accomplir la mission. Ouais. Il y en a un derrière un pilote et il y en a un autre qui est passé derrière. On les a vus, ouais. ouais. On les a, on les a. Euh, Ressort ta tête, toi. Euh, voilà, Je suis pas sûr. On pas de ZIC, il y a Gauchy qui en bas, il faut avoir celui qui vous fait chier. Vas-y, parce qu'il nous fait chier, chier là. Ouais, ouais, Fat. Parce qu'il est en rafale, le mec, qui nous fait chier là. Attends, il y a une portée de psychot. Oh mais les mecs, je les touche là Tu fais ça les mecs du fond, toi Mais oui oui Mais carrément mais Je vois ma vie qui va dessus et oh putain 12 12 12 Il a un truc blanc là On passe à 12 Eh hey, la mallette les gars la mallette <t en> <t en> Je te la donne, vas-y passe. On monte à l'étage ouais. Mais je sais pas, pas si on a un visu, c'est hein, l'étage de. Switch hooper Ici Tonton, je suis avec Ricon, on est dans la baraque, on est trois. Je te répète, on est dans la baraque, mais on se fait attaquer. Terminé. US. Derrière toi. Je recharge. Ouais affirmatif tonton euh, Zizi, euh, je suis bien au premier étage de la maison. Plus personne dans l'escalier Si je suis là. J'ai l'arrière de la maison et au devant. Oh c'est propre. On contrôle tous les accès de la maison, ils peuvent pas rentrer. Plus que 3 minutes avant qu'on ait l'objectif de la valise. Prends pas de risque, on a pas de médic hein. ouais. C'est bon, il est sorti le mec. Allez ah, deux Oh le carnage <rire> C'est même illégal ce qu'on fait. Ouais, c'est limite euh, du cheat quoi. <rire> ça me gêne un peu. À l'entrée de la maison. Entrée de la maison oh, en bas. Hamza, ça arrive sur toi. Ok, on a transmis Hamza, c'est lui qui surveille l'entrée. C'est le gardien. Le <rire> concierge. <T 'as fait rire> eh, ouais, t'as sorti les poubelles Hamza Ça se passe comment Eh, Joshua Ouais. Faudrait peut-être dire euh, à Guillaume qu'il qu leur donne un atout à eux pour débloquer la situation. Je... Parce qu'ils n'arrivent plus à avancer là. Hein. Je vais mettre ça là. <rire> Parce qu'il faut filmer ça quand même. <rire> Ouais, reçu, je confirme, ça arrive beaucoup au niveau de la plaine là. Mission de la manette accomplie, les gars Putain, je me fais canarder là, il y en a un qui est rentré Ah, oh, les Comment ça va en bas C'est chaud Besoin de renfort imminent à la baraque les gars, renfort, imminent On est bientôt en cours de munitions en Quoi à face, à face derrière, le, derrière Ouais le... bah si tu peux venir m'aider, ça c'est cool. T'inquiète, moi je prends ceux qui sont sur la droite. Il te reste combien de chargeurs hein Ok, s'il faut, je t'enfile. Combien de chargeurs de votre côté 6, 6 M4 Ouais, ouais. Tiens, pour moi ça fait 8. 8 hein, si Ok, j'en ai 4. 12 okay. Il te reste 2, 14 Tiens, pour toi, celui-là, cadeau. Gars faut économiser, hein. On ouais, reste ici jusqu'à mardi, hein. Ouais. J'ai pas des meroules en plus.